Bonjour à tous et bon après-midi et euh, bah, merci de nous rejoindre pour cette présentation à propos de Postgres et de ses cibles de restauration. Alors tout d'abord qui suis-je bah, Comme Florent et, et Mathieu et surtout, euh, bah, je suis Stéphane Ferco, je suis Database Backup Architect chez EDB et je suis principalement là pour euh, bah, travailler sur tout ce qui est outil de sauvegarde et euh, outils de haute dispo et c'est pour ça que je suis assez, euh, assez content de travailler sur PG Backres, parce que c'est un de mes outils préférés et bah, j'ai la chance de travailler dessus au quotidien. Vous pouvez me retrouver sur euh, plusieurs médias comme euh, Twitter, euh, Mastodon, euh, Github, sur le pseudo pg Steph. Et vous retrouverez notamment sur mes Github Pages, donc sur mon blog, pas mal d'articles de blog sur PGBacrest en lui-même, des illustrations, euh, de, de features euh, particulières. Et pour la petite info, tous mes slides se trouvent bah, sur mes Github Pages, et le petit QR code que vous voyez là-dessus au va vous mener bah, à ce slide-là, ce qui peut être intéressant avec le sous-titrage aujourd'hui en anglais, c'est que j'ai traduit les slides aussi en anglais. Donc pour ceux qui souhaitaient suivre la conférence en anglais, elle est aussi disponible directement via le QR code à cet endroit-là. Alors, à l'agenda d'aujourd'hui, ben, on va parler des sauvegardes dans Postgres et à proprement parler de ces restaurations. Ce n'est pas toujours évident de savoir où est-ce qu'on veut euh, s'arrêter, comment est-ce qu'on peut restaurer, donc on va un petit peu voir quelles sont les cibles de restauration, ce qu'on appelle recovery targets dans Postgres. Qu'est-ce qui se passe lorsque notre cible est atteinte, où est-ce qu'elle ne l'est pas. Puis, bah, ce n'est pas toujours évident de savoir justement quelle cible on veut atteindre. Donc on va chercher un petit peu ensemble, en utilisant PG World dump, comment trouver une cible euh, via nos journaux de transaction. Et puis on aura un petit regard sur les dernières versions de postgres pour savoir un peu ce qui a, ce qui a été euh, changé à ce niveau-là. Alors pour bien démarrer, et euh, ça fait suite aussi à quelques débats que j'ai eu ce midi, Qu'est-ce qu'on entend entre restore et qu'est-ce qu'on entend entre recovery bah Déjà un restore, dans le monde de Postgres, c'est récupérer vos fichiers sauvegardés de votre espace de stockage et vous le remettez en local là où vous voulez redémarrer votre instance Postgres. Donc c'est toute la préparation de vos fichiers, la configuration, toute cette étape-là, c'est l'étape préparatoire au recovery de Postgres. Le recovery de Postgres, c'est Postgres lui-même qui va le faire. Lorsqu'il va démarrer, il va rejouer ces genres de transactions, il va atteindre votre cible, etc. C'est vous qui paramétrez son recovery. Postgres ne peut pas savoir ce que vous voulez faire. Donc ces deux étapes, elles sont très importantes. Généralement, le restore, c'est ce, est, est ce qui est fait par vos outils de sauvegarde, comme pgbackrest, barman, etc. Et le recovery, c'est ce qui est fait par Postgres lui-même. Pour rappel, comment est-ce qu'on fait une sauvegarde à chaud dans Postgres Vous allez vouloir une copie de vos fichiers de données, donc votre pgdata. À un moment donné, vous allez copier vous allez copier ça, mais pendant que vous copiez ça, vos journaux de données ils sont modifiés par Postgres en arrière-plan. Postgres ne va pas tout figer. Donc il va falloir à un moment donné retracer toutes les modifications qui ont été apportées sur vos fichiers de données que vous venez de copier. Puisque forcément, ben, ça, les fichiers vont être modifiés entre le début et la fin de votre copie. Toutes ces modifications elles sont tracées dans les journaux de transactions, dans les walls. Du coup, le plus simple, ça va être de réappliquer l'ensemble des modifications tracées dans vos journaux de transactions à vos données copiées, pour atteindre votre cohérence. Du coup, vous avez besoin d'une copie de ces fichiers de transactions. C'est ce qu'on appelle l'archivage. Très simple. Mais du coup, il faut identifier dans les journaux de transactions quel est le début et quelle est la fin de la copie. Pour ça, on a les fameuses fonctions dont Arnaud et Alain nous ont parlé ce matin, pgbackupstart et pgbackupstop pour identifier le point de démarrage et le point d'arrivée de votre sauvegarde. Ça, c'est chouette, ça nous donne une copie à un moment donné. Oui, mais les journaux de transaction, ils sont générés bah, tout au long de la journée par Postgres. Autant regarder une copie, un archivage qui est actif toute la journée. Du coup, c'est comme ça que fonctionnent les sauvegardes en Postgres. Vous avez en tout cas le sauvegarde à chaud. Euh, donc, c'est copier les fichiers de données à un moment donné et avoir l'archivage continu des journaux de transaction. Pour que notre sauvegarde soit cohérente, on a donc besoin de quoi bah, De nos fichiers de données et aussi de la séquence continue de wall archivée, parce que forcément, si vous en manquez un, ça ne marchera pas. Donc, Vous avez besoin de toutes vos archives, entre le début et la fin de votre sauvegarde. Oui, mais Et les cibles de restauration dans tout ça Par défaut, si vous ne lui spécifiez pas, Postgres va jouer toutes les archives qu'il va trouver. Donc il va revenir bah, au bout du stream, au bout du flux, euh, mais vous avez peut-être envie de revenir à un point d'arrêt dans le temps, quand un update a peut-être trop bien maîtrisé en production, Hein, comme on entendait juste avant, ou bien parce que quelqu'un a fait un delete sans closeware, voilà, ben on a peut-être envie de revenir en arrière. Alors, les différentes cibles de restauration, c'est maintenant le sujet de la conférence, hein. les cibles de restauration, on a plusieurs. La première, la plus simple à atteindre, c'est l'état de cohérence. L'état de cohérence, c'est le paramètre Postgres, recovery target égale immédiate. Si on reprend la petite photo qu'on avait juste avant, l'état de cohérence, c'est la fin de la sauvegarde. Le rejeu va s'arrêter lorsqu'on va avoir remis Postgres, en tout cas ces fichiers de données, dans un état cohérent, donc la fin de la sauvegarde. Il va avoir réappliqué l'ensemble des walls qui ont été générés entre PG Backup Start et PG Backup stop Puis on a quelque chose d'assez simple aussi, c'est le point de restauration nommé. C'est le recovery target name, qui est le paramètre de Postgres. On crée assez facilement un point de restauration nommé dans Postgres avec la fonction SQL PGCreateRestorePoint. Rassurez-vous, on verra un exemple juste après. Alors, quand on, est, quand on ne sait pas trop à quel moment on est, parce qu'on n'a pas pensé à faire un restore point, parce que voilà, on, a, on a une idée à peu près précise du moment où on a fait notre delete, mais on ne sait pas trop, ben on peut utiliser un timestamp, un recovery target time. C'est un timestamp avec timezone. zone. Alors c'est généralement très compliqué de savoir. Généralement, les, les, les questions qu'on a euh, sur le GitHub, euh, sur Slack, euh, communautaire, etc, c'est quel format je dois utiliser. Bah, je vous en ai mis un exemple. C'est euh, la date, l'heure, les minutes, les secondes, et puis le décalage, le plus 0,0, c'est par rapport à l'UTC, c'est le décalage de cet UTC. On verra un exemple plus tard de comment est-ce qu'on peut le retrouver dans les logs de Postgres, comment est-ce qu'on peut le retrouver dans les walls, etc. Mais ça, vous avez au moins un exemple. Voilà. Le plus simple, c'est d'utiliser le décalage numérique. Ça laisse... Euh, de place à l'interprétation, ou alors vous pouvez utiliser le nom de la zone temporelle complète, genre Europe-Brussels, parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis belge, donc j'ai mis un petit exemple, voilà. donc plutôt que CET, c'est plus parlant, euh, mais bon voilà. Moi j'ai tendance à utiliser le décalage numérique, c'est beaucoup plus euh, évident. Alors on peut être encore plus précis, Qu'un point créé, un point nommé, c'est l'identifiant de transaction. La transaction qui a été utilisée pour votre delete, vous pourriez vous arrêter juste avant ou juste après, c'est Recovery Target XID. Donc on peut vraiment être très, très précis avec nos cibles de restauration, maintenant il va falloir savoir comment trouver cette identifiant de transaction. La suite suivante, c'est un peu euh, l'intermédiaire voilà, entre les deux, c'est le LSN. Le type PGLSN c'est un type euh, très spécifique à PostgreSQL. Recovery Target LSN, c'est la position exacte de votre enregistrement dans les journaux de transaction. Alors, ce LSN, à quoi ça ressemble C'est très simple, c'est un log sequence number. C'est votre position de l'enregistrement dans les journaux de transaction. C'est le garant que, au cours de votre journal de transaction, votre opération elle est unique, elle a son identifiant. Parce qu'une seule transaction peut faire plusieurs opérations, donc forcément il faut, il faut une contrainte à un moment donné. En voici un exemple. Donc, vous pouvez utiliser PGCurrentWallLSN pour générer, pour savoir où est-ce que vous en êtes dans les, dans les journaux. Ce journal, on a le journal numéro 2, on a le segment D3, et puis ben, on a la position dans ce journal. Chaque LSN nous permet de savoir dans quel journal de transaction on se trouve, parce qu'il y a une corrélation entre le LSN et le nom du fichier segment. Vous pouvez utiliser la fonction pg pour obtenir cette corrélation, et vous verrez qu'en fait le wall il est coupé en trois parties. La première partie c'est la timeline, la deuxième c'est le wall, et la troisième c'est le segment. Alors un peu plus en détail, voilà ce que ça donne. Trois parties hexadécimales. La partie du milieu, c'est le numéro du wall. Un wall, généralement, c'est un giga. Ce giga, il est découpé en petits segments, en petits morceaux, habituellement 16 mégas, donc généralement, vous en avez 255. Donc vous avez le numéro du wall et le numéro du segment au sein de ce wall. Et puis vous avez la ligne du temps sur laquelle vous vous trouvez, qui est la première partie. Cette partie est extrêmement importante. Les lignes du temps, dans Postgres, justement, c'est quelque chose de très très important. Pourquoi eh bien, Je pense que vous avez déjà tous regardé un film de science-fiction où le héros retourne dans le passé, modifie quelque chose, revient dans le présent et « Ah, bah, c'est plus la même chose eh !» Il est dans une ligne du temps différente, en fait. C'est un peu pareil dans PostgreSQL. Le but, c'est qu'à chaque restauration, à chaque recovery, lorsque le recovery sera correct, que vous ayez rejoué l'entièreté de vos journaux de transaction ou que vous ayez fait un point in recovery, il va y avoir une nouvelle ligne du temps. Ça va vous permettre d'identifier qu'il y a eu quelque chose, qu'il y a eu un changement. Ces changements sont tracés dans les walls. Et donc il faut aussi pouvoir savoir bah, vos walls qui ont été générés, sur quelle timeline ils ont été générés. Est-ce qu'ils ont été générés avant ou après votre recovery Donc C'est très important, ces lignes du temps. Et puis, quelque chose qu'on a tendance à sous-estimer aussi, ce sont les fichiers history, qui sont générés à chaque promotion. Ce point history va contenir l'ensemble de l'historique de votre ligne du temps. D'où est-ce que vous venez où est-ce que vous allez Par quel point vous êtes passé Est-ce que vous êtes passé par un, un restore time, un, un restore point, un, un LSN, etc. Ces fichiers historiques sont extrêmement importants pour Postgres lui-même savoir sur quelle ligne du temps il doit aller. Mais pour vous aussi, d'un point de vue de débugage, savoir ben, d'où vous venez. Les paramètres qui contrôlent le recovery de Postgres au niveau ligne du temps, c'est le recovery target timeline. Par défaut, à partir de la version 12, on suit la dernière ligne du temps. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne suivrait pas la dernière ligne du temps, me direz-vous. Ben pour ça, il faut comprendre un petit peu le fonctionnement des lignes du temps. Et ben voilà un exemple très simple. Une première ligne du temps, vous avez votre sauvegarde de la nuit. Il est aujourd'hui 16h et vous vous rendez compte qu'il y a une heure à 15h, quelqu'un fait un delete en oubliant sa closeware. Pas de problème, on va faire un restore, on revient à 15h, boum, notre ligne du temps numéro 2 est générée. Il est toujours 16h, on n'a pas voyagé dans le temps, hein, donc il est toujours 16h, sauf que sur la ligne du temps numéro 2, toutes les informations qui ont été supprimées ou ajoutées entre 15 et 16h sur la ligne du temps numéro 1 n'y sont plus. Magique, on a récupéré nos données. Euh, oui, oups, j'ai oublié, mais j'avais inséré un truc à 15h30, un truc important. Mais comment est-ce que j'y reviens bah, C'est assez simple en fait, je rejoue une sauvegarde, Ouais, mais quand j'arrive à 15h, qu'est-ce que je fais Je reste sur la 1 ou je bascule sur la 2 eh ben ça, c'est le recovery target timeline. Moi, je veux récupérer les informations de 15h30, mais les informations de 15h30 ici, je spécifie une ligne du temps numéro 1, et je retourne là. D'où l'importance d'avoir les fichiers history, d'avoir vos, vos timelines, etc. Et d'où l'importance aussi du paramètre recovery target timeline, pour savoir est-ce que par défaut, je suis 15h30 sur la deuxième ligne du temps, ou est-ce que je reste sur ma première ligne du temps. C'est le mot clé current, qui est le le mot-clé rester sur la ligne du temps où je me trouve, donc rester sur la ligne du temps de notre sauvegarde en fait. Là vous venez de voir assez rapidement quelles sont les cibles de restauration dans Postgres, quelle est l'importance des lignes du temps, j'espère que vous l'avez bien compris. Et puis bah, quand vous spécifiez une cible, qu'est-ce qui se passe pour que vous l'atteignez ou est-ce que vous ne l'atteignez pas bah, Déjà je l'ai dit un peu avec, euh, avec les cibles de restauration transactionnelles donc votre identifiant de transaction, Qu'est-ce qui se passe lorsque vous atteignez cette identifiant de transaction Est-ce que vous rejouez le delete ou est-ce que vous ne le rejouez pas ben, Par défaut, on va le rejouer en fait. C'est important à savoir. C'est Recovery Target Inclusive, qui est par défaut à ON. Donc ça, c'est important de savoir que par défaut, on va rejouer votre cible de, de, de restauration. Donc si vous spécifiez un delete, <rire> il sera rejoué. Donc il faut changer ce paramètre à OFF. Ça fonctionne avec lsn, time ou xid et c'est ON par défaut, donc ça c'est important à savoir. Ça surprend la première fois. Target action. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque vous atteignez votre cible de restauration Très bien, on a ciblé le delete, on s'arrête juste avant. Qu'est-ce que fait Postgres Par défaut, Postgres va se mettre en pause. Il va s'ouvrir en lecture seul, vous permettre de vous connecter, de vérifier que vos données sont là, que c'est le bon point de restauration que vous voulez atteindre. Et puis, bah, si ce n'est pas le bon, ce n'est pas grave. Vous atteignez Postgres, vous changez votre cible, avec un point plus loin, forcément, c'est pas revenir en arrière, donc vers un point plus loin, vous démarrez Postgres, Postgres continue son rejeu, atteint votre cible, etc. Ça vous permet de faire des recherches ainsi petit à petit, d'avancer pas à pas. Euh, donc par défaut, il sera en pause, et puis bah, si vous avez atteint le bon endroit, que vous êtes content, pas de soucis, PGWall Replay Resume va terminer le recovery, faire une promotion, s'ouvrir en lecture ou écriture, terminer son rejeu, et voilà, vous avez atteint votre cible. Maintenant, si vous êtes sûr de votre coup dès, le premier, dès la première fois, vous pouvez directement lui spécifier Recovery Target Action égale Promote. Bah, direct, il va atteindre votre cible de restauration. Pas de souci, il va s'ouvrir en lecture-écriture, devenir un nouveau primaire. Il y a même l'option Shutdown qui vous permet de préparer en fait, un call standby, hein, de, de rejouer votre, votre recovery. Si la cible est atteinte, hop, PostgreSQL reste éteint, c'est prêt. On peut changer après euh, petit à petit, euh, réavancer. Mais par défaut, il fait pause, c'est important à savoir aussi, parce que ça c'est des les questions qu'on a assez souvent. Ouais mais euh, j'ai atteint ma cible de restauration et je ne sais pas insérer des données. Est-ce que tu as pensé à PG Wall Replay Resume Ah non, ben voilà, ça surprend la première fois. Ouf, on a déjà vu tout ça. Vous êtes encore là Alors, bah, ça c'est bien quand on sait comment ça marche, mais à 2h du matin, je vous garantis que ce n'est pas l'heure à laquelle vous voulez commencer à lire la documentation. Du coup, vaut mieux savoir un petit peu comment s'y prendre. On va faire une petite démo assez rapide, que vous pouvez refaire chez vous, très facilement, avec pgbench. Donc une petite DB pgbench, on l'initialise, on fait tourner 5 minutes d'activité. Qu'est-ce qui est important pour ce test, c'est d'activer l'archive mode, on demande à Postgres d'archiver les journaux de transaction et de les copier quelque part. Parce que si je ne les copie pas, Postgres va les recycler, va les supprimer au fur et à mesure de l'activité, donc il faut qu'on les stocke quelque part. Moi, je vais les stocker de façon très très simple, en local, donc juste vérifier qu'ils n'existent pas déjà, et puis en local dans Backup Space Archive, juste en copier euh, mon fichier wall. C'est une archive commande très basique qui ne fait rien du tout à part copier en local votre, votre wall. Il hein, n'y a pas d'encryption, il n'y a pas de compression, il n'y a rien de tout ça. Donc ça nous permettra de les explorer beaucoup plus facilement. Puis est venu le temps du Oops Time. Oops -time faisons un delete de notre pgbench-tellers en oubliant notre ware. Bon, on va faire un peu plus que ça quand même. On va d'abord se créer un point de restauration. pg restore point on le nomme rp1, facile. On démarre une transaction, puis on se dit, bah, je vais récupérer mon current wallet lesson, comme ça je verrai un peu où j'en suis. Current timestamp, magique dans Postgres, je récupère un exemple de timestamp pour pouvoir utiliser comme cible temporelle. Mon delete... Je commit ma transaction, et histoire d'être certain que mon delete se trouve bien dans mes journaux de transactions archivés, pg-switch-wall me permet de demander à Postgres de générer un nouveau wall et donc de pousser le current dans euh, les archives. Qu'est-ce qu'on récupère comme information utile en sortie ben, On récupère déjà le current-wall-lsn et le current-timestamp. En voilà un exemple, on est sur le wall numéro 2 dans le segment 69, Current timestamp, bah, c'était le 8 du 2 à 14h29. Magnifique, on a un exemple de choses à utiliser pour bah, recovery target lsn et recovery target time. Bah, forcément, votre développeur, quand il a oublié sa closeware, il n'a pas forcément pensé à faire ça. Hein. Du coup, bah, on va utiliser PG world dump. Alors, PG world dump, ici c'est assez facile parce que bah, je sais que je suis dans le wall numéro 2, dans le segment 69, donc je peux aller l'explorer avec PG World Dump dans mon Backup Space Archive et je vais chercher le numéro 269. Qu'est-ce que j'y retrouve dans ces informations-là? J'y retrouve notamment au niveau, euh, niveau Ressource Manager, le Xlog, j'y retrouve mon restore point, nommé son LSN, magnifique. J'y retrouve un petit peu des, des deletes que j'ai fait, d'accord. Quels sont les deletes qui ont été faits sur quelle table? quelle est la transaction qui a eu opéré cette delete Et puis je retrouve aussi bah, tout ce qui est euh, opération de transaction. Cette transaction-là, la 176-701, à quel moment est-ce qu'elle a été commitée ou rollbackée Ça nous donne un deuxième exemple de timestamp. Ici, cette fois-ci, non plus avec le décalage numérique, mais avec la zone temporelle UTC. On y retrouve le LSN. On retrouve le LSN aussi de notre delete, le, le, la position juste avant le delete, etc. Ouais, mais pour pouvoir retrouver tout ça, il faut aussi qu'on puisse savoir cette table-là, est-ce que c'est bien notre PGBench Taylor Parce qu'à quoi, quoi ça correspond, ça On ne sait pas vraiment. Ben, à quoi ça correspond, c'est assez simple de le savoir. Parce que dans Postgres, on a plein de catalogues super intéressants. On a notamment PGDatabase. Alors, on a dit tout à l'heure que le test, je le faisais sur PGBench. Donc, je vais vérifier dans PGDatabase où est-ce que je suis donc dans pgbench, je vérifie le, le paramètre datTablespace space qui est l'identifiant de notre table space, l'OID de notre base de données, et puis j'utilise pgrelation file note, qui est une fonction dans Postgres, qui nous permet de connaître, grâce au nom de notre table, l'ID de notre table sur le disque, le real note. Du coup, avec ces trois informations-là, on a le table space, la database et la table, trois identifiants, 1663, 16388, 16404. Magnifique. 1663, 16388, 16404. Merveilleux. On a bien retrouvé le delete sur notre table avec notre extension de transaction. Ça, c'est bien quand vous savez déjà dans quel wall vous vous trouvez. Je peux vous garantir que sur une instance où vous avez beaucoup d'écriture, vous allez avoir beaucoup de walls. Du coup, bah, on n'a pas forcément euh, l'opportunité d'aller chercher un par un. Bah, on peut filtrer sur l'ensemble de nos journaux de transaction. Moi, je vais le faire. Bah, J'avais activé l'archivage dès le premier journal, donc j'ai mon premier journal, et bah, j'ai le dernier. Le dernier qui a été archivé, bah, est archivé, c'est celui qui m'intéresse. Mais ça, je ne le sais pas encore à 2h du matin. Hein. Alors, filtrons sur le euh, ressource manager xlog. Bah, du coup, intéressant, je retrouve un restore point, et je retrouve mon switch wall. Ça, c'est déjà intéressant. Ça nous donne aussi à peu près la position dans les journaux de transaction, donc le LSN. Donc je, je pourrais affiner comme ça. Si maintenant vous n'avez pas pensé à faire un restore point, parce que bah, quand vous avez livré une, une version de production ou quoi, pensez à faire un restore point, c'est sympa. Si vous n'y avez pas pensé, c'est pas très très grave. On a trouvé notre identifiant, notre file node de table. Donc on peut filtrer via pg World dump sur l'ensemble de nos journaux de transaction toutes les opérations qui ont eu lieu sur cette table-là. Alors il risque d'y en avoir beaucoup, hein, mais si on s'intéresse plus particulièrement au delete, ben on sait tous faire des greppes et ce genre de choses, hein. euh, on s'intéresse au delete et on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de delete qui ont été faits par la même transaction. Donc, je retrouve tous, les, tous nos delete, hein, ils sont toujours là, ils sont, tiens, comme par hasard, ils sont tous sur le 269, et ils ont tous été faits par le, la même transaction mais potentiellement, allons du coup utiliser, le, euh, demandons à PG Wall dump d'aller filtrer sur le ressource manager transaction, notre identifiant de transaction 176, 701 dans le journal Wall qu'on vient de trouver, hein, je rappelle, on l'a vu ici, hein, 269, dans le fichier journal qu'on a trouvé, qu'est-ce qui s'est passé sur cette transaction là Elle était comité à 14h29. Petit coup de téléphone à notre développeur. Est-ce que c'est bien à cette là que tu t'es trompé Ah oui, c'est à cette là Magnifique. On a donc une cible de restauration avec un XID. On a fait de l'archéologie. Petit résumé de nos découvertes. Restore Point, RP1. Ça, on l'a vu dans pgwaldump Dump. On l'a vu parce qu'on l'a créé. Sinon, on a le LSN, qu'on a vu tout à l'heure. 6987D9B0. C'est celui qu'on retrouve euh, ici. Donc c'est notre premier delete qui apparaît sur notre table, c'est la position juste avant dans le LSN. Donc si vous ciblez celui-là, vous arriverez juste avant le delete. Donc c'est super intéressant. Revenons là. Hop. On a notre identifiant de transaction, ça c'est encore plus précis. Et on a les deux fameux timestamps qu'on a récupérés. On en a récupéré un de current timestamp dans notre fameux OOPS, dans notre transaction, ou bien directement dans le pg-wall-dump avec l'UTC. Magnifique, on peut donc démarrer, on choisit sa cible, moi j'ai tendance à préférer XID, c'est beaucoup plus précis. Merveilleux, mais je vous ai garantis que vous ne voulez pas faire ça à 2h du matin. Hein. Alors, euh, bah, il est déjà venu le moment de s'attarder sur les changements récents dans Postgres. Un gros changement en version 12, ça a été le déplacement de tous les paramètres de recovery donc tous les paramètres dont je vous ai parlé aujourd'hui normalement avant la version 12 se trouvent dans un fichier qu'on appelle recovery.conf. Ce recovery.conf là pour demander à Postgres d'effectivement jouer un recovery et de le paramétrer. C'est là qu'on met la restore commande, c'est là qu'on met les recovery settings. En version 12, tous les, tous les settings ont été déplacés de recovery.conf vers postgres.conf et le, bah du coup le recovery.conf qui ne sert plus à rien a été supprimé mais il faut toujours trouver un moyen de dire à Postgres bah, « Fais un recovery ». C'est ce qu'on appelle les fichiers signaux. Donc on a le recovery.signal pour lui demander de faire un recovery et le standby.signal pour lui demander de faire un standby. Bah, du coup, vu qu'on a un moyen de lui demander de faire un standby, le standby mode, bah, l'ancien paramètre standby mode a été supprimé. Autre euh, souci qui, peut, qui, a, qui a pas mal fait parler sur les, sur les canaux communautaires, ça a été en version 13. Bah, lorsque votre euh, Lorsque vous demandez à poser une cible de restauration et qu'il ne trouve pas la cible de restauration, à partir de la V13, il va émettre une erreur et s'arrêter. Avant la V13, il ne trouvait pas votre cible, c'est pas grave, il continuait sa vie et il s'ouvrait en lecture-écriture. Mais du coup, en fait, il estimait qu'il trouverait plus tard, que votre cible elle était sûrement plus tard, plus loin, et que ça ne posait pas de problème. Mais ben, en fait forcément vous lui, vous lui demandez de faire un recovery d'atteindre une cible de restauration et lui il s'ouvre en lecture écriture alors qu'il n'a pas trouvé votre cible c'était pas très pas très fiable on va dire bah, maintenant vous êtes sûr que si votre cible n'est pas atteinte il va s'éteindre c'est un changement de comportement très clair beaucoup plus fiable mais ça fait couler beaucoup d'encre sur des canaux communautaires donc euh, voilà c'est important à savoir Enfin, en V15, ben ça, Alain et Arnaud, vous en parler tout à l'heure, également la suppression du mode exclusif qui était été depuis longtemps. Donc, bon, on n'a plus PG start backup et PG stop backup, mais PG backup start et backup stop. Ce qu'ils n'ont pas dit, c'est que bah, PG ici backup, qui est la fameuse fonction qui vous permettait de savoir s'il y avait un backup exclusif en cours, bah, vu qu'il n'y a plus les backups exclusifs, elle ne sert plus à rien, donc elle a été supprimée. Et donc euh, voilà, ça c'est les changements récents dans, dans Postgres. Forcément, en V15, ça change pas mal de choses, mais il faut savoir que tous les outils de sauvegarde que vous pourriez utiliser, genre PGBackrest ou Barman, ils utilisent déjà la sauvegarde non exclusive, donc concurrente, depuis plusieurs versions. Hein. Donc sauf si vous jouez avec euh, vos scripts maison à la main, ça, vous ne devriez pas le sentir. Quelques petites questions fréquentes rigolotes que j'ai sur les GitHub et sur les, les Slack. Ça me fait toujours sourire. J'ai spécifié lors de début de ma sauvegarde comme cible de restauration, et bizarrement, ça ne fonctionne pas. Ben oui, forcément. On a vu qu'il fallait au moins rejouer l'ensemble des genoux de transactions qui ont été générés pendant la copie, donc il faut au moins cibler la fin de la, restauration, la, fin de la sauvegarde, pardon. Euh, ça, vous pourriez le faire, hein, atteindre le début de votre sauvegarde. Mais comment le faire ben On prend la sauvegarde précédente et on joue l'ensemble des journaux. Voilà. Et puis ben, la deuxième question qui est, qui est souvent ouverte à débat, c'est combien de sauvegardes par jour est-ce que je dois prévoir Celle-là, c'est une question qui est beaucoup plus ouverte et beaucoup plus compliquée à répondre. Ben, déjà, je vous dirais que faire une sauvegarde full plusieurs fois par jour, ça ne sert à rien. Vous avez des archives. Donc ça va vraiment être l'équilibre à trouver entre l'espace disque que vous avez, mais aussi le temps de restauration. Parce que forcément, qui dit beaucoup de journaux de transaction à rejouer, dit recovery beaucoup plus long. Qui dit beaucoup de journaux à rejouer, dit aussi potentiellement, il pourrait vous en manquer un. Si vous en manque un, c'est complètement cassé. Donc il y a un équilibre à trouver entre, bah, je fais une sauvegarde par semaine, ou je fais une sauvegarde par jour, et je surper vraiment méticuleusement qu'il qu ne me manque pas un, une archive quelque part. Voilà. Cette question-là, généralement, on nous la pose parce que les gens ne savent pas que Postgres est capable de faire son archivage de journaux de transactions au cours de la journée. Mais ça implique d'autres choses derrière, notamment un bon monitoring. Ah ben, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Ma conclusion, c'est que bah, les outils sont généralement très, très utiles. Hein, Pg backrest, Barman, etc. vont vous permettre de faire des sauvegardes, des restores. C'est assez assez magique. Bah, sauf quand euh, c'est pas magique à 2h du matin, que vous ne savez pas à quel moment vous retournez. Bah, Il voilà. faut utiliser Pg Wildum, par exemple. Les points de restauration nommés sont très faciles à utiliser parce que ce n'est qu'un label, un nom, que vous pouvez réutiliser. Donc utilisez-les quand vous passez une, une mise à jour en production que vous avez un besoin rapide de revenir à un point avant. Utilisez-les, ils ne coûtent rien du tout. Et puis bah, comme d'habitude, la pratique est la clé du succès parce que bah, je le dis assez souvent depuis le début de la conférence, c'est pas à heures h du matin qu'on commence à jouer avec PG Wildump ou en tout cas à découvrir la documentation de comment ça fonctionne. Donc pratiquez, euh, pratiquez et pratiquez encore. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Y a-t-il des questions Bonjour, euh, merci pour la présentation. Euh, il me semble qu'avec euh, Backrest, euh, l'archivage asynchrone, euh, on a un risque de perdre euh, en cours de route quelques archives. Du coup... Euh, Jusqu'à maintenant, je n'ai pas connu ce dossier-là pour faire en fait, une restitution. Je crains être confronté à ce, ce truc, mais je n'ai pas eu le, le temps de tester. Est-ce qu'il y a une solution pour ce cas de figure Merci. Alors, il ne faut pas mélanger euh, les pommes et les poires, <rire> disons le comme ça. Euh, en fait, dans PGBacres, vous n'avez aucun... Euh, aucun risque plus élevé de perdre une archive que dans n'importe quel autre outil, même avec une copie cp. À partir du moment où euh, votre, euh, votre archive commande, qu'on a vu tout à l'heure dans le paramètre archive commande qu'on a utilisé pour l'exemple, le, pour bah à partir du moment où vous faites un cp, ou que vous utilisez barman, ou que vous utilisez pgbackrest, il va y avoir un code retour. Ce code retour, si, de, si la commande rate, échoue, Postgres va conserver ses journaux de transaction. Parce que vous lui demandez de l'archiver. Il n'a pas, pas réussi, il le garde. Au risque de remplir son, son PG wall, donc au risque d'avoir son répertoire et son espace disque plein et de s'arrêter, mais il va le garder. Donc Dans PG backrest, l'archivage asynchrone ne va pas changer grand chose fondamentalement. L'archivage asynchrone dans PG backrest, c'est quoi C'est qu'au moment où Postgres en demande un, PGBackrest utilise plusieurs processus pour déjà les vérifier, ce qui sont ready, et les pousser sur l'espace de stockage. Donc ça, ça pose pas de souci. L'archivage asynchrone dans PGBackrest, qu'il soit synchrone ou asynchrone, ne va rien changer. Le paramètre dans PGBackrest dont vous parlez, dont vous devez vous méfier, c'est l'archive Qmax. Cet archive Qmax, il est là pour bah, contrebalancer ce que je viens de dire. c'est Si Postgres n'arrive pas à archiver, Postgres va conserver ses journaux de transaction. Postgres va risquer de remplir son espace disque et risquer de s'éteindre. Dans pgbackrest, ce fameux paramètre à ne pas mélanger avec l'asynchrone parce qu'en fait on peut l'utiliser en synchrone ou en asynchrone, ce archiveqmax vous permet de définir la taille maximum que vous allouez aux archives de Postgres. Si pgbackrest constate que vous avez par exemple 2 gigas de boîte en attente, peu importe la raison, que l'archivage soit trop lent ou que vous n'avez plus d'espace disque sur votre espace de stockage, PG Backres va juste dire à Postgres « Oui, je l'ai fait. » Donc ça va accélérer les choses, ça va débloquer l'archivage de Postgres, mais en réalité, il ne va rien faire. Il ne va pas l'archiver. Donc vous allez avoir un, des archives manquantes à ce moment-là. Mais c'est l'équilibre entre vous ne voulez pas bloquer votre production par manque d'espace disque ou par un archivage qui ne fonctionne pas, avec un manque d'archives dans vos archives, en fait. Ça demande manque de sauvegarde à bien monitorer, à utiliser avec précaution, mais ça n'a rien à voir avec l'archivage synchrone ou asynchrone. C'est juste une question d'Archive Qmax à utiliser très très très précautionneuse, précautionneusement. Voilà, j'y arriverai. Mais euh, j'ai des conférences qui parlent de ça, donc euh, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Euh, merci pour votre présentation, j'ai beaucoup aimé. Euh, moi, je ai pas de question, c'est plus une affirmation. C'est un backup, ça ne sert à rien si ça n'a jamais été rejoué. Donc, euh, pour éviter l'effet Schrödinger, euh, et ben, je vous conseille vivement de tester tous vos backups. Mais euh, je ne peux que plus soyez, puisque j'ai des conférences. Bah, si vous avez vu le, le petit QR code, vous verrez que j'ai des conférences qui s'appellent Schrödinger's Backup. Hein, donc, justement, la loi des Schrödinger, oui, bah, bien sûr. C'est pour ça aussi que dans ma conclusion, euh, la pratique est la clé du succès. Ben bah, oui restauration ça se teste on ne connaît jamais l'état de son backup à moins de l'avoir testé à moins de l'avoir restauré ouais. il y avait une question ici devant aussi ouais. Ouais, juste euh, je voulais revenir ouais. sur le changement de comportement v13 et euh, parce que effectivement nous on a beaucoup de feedback sur ça ça déroute beaucoup de gens et même si je comprends complètement que c'est un comportement qui est plus logique et plus sécure il m'a comprend. enfin je comprends euh, le fait qu'on puisse demander, bah, atteint cette cible-là ou fais, fais le maximum que tu peux. Quoi. Du coup, qu'est-ce que tu préconises pour des gens qui voudraient euh, l'ancien comportement Est-ce que c'est possible de l'émuler ou de le rétablir d'une manière ou d'une autre Par ma connaissance. à ma connaissance, le seul moyen de l'émuler, c'est de ne pas mettre de cible. Okay. Parce que généralement, les cas de figure qui se posent, c'est des gens qui voulaient restaurer sur un serveur de test, qui n'avaient pas compris les recovery targets, et qui faisaient juste un Select Now de quelle heure il est, et utilisaient ça comme cible de restauration. Oui, mais non. Alors, il suffit de ne pas en mettre. Si on n'en met pas, on va jusqu'au bout, en fait. Oui, j'allais dire oui, c'est ça, si, euh, virer, faire un nom PITR avec les walls qu'on a. Euh. C'est ça. Parce que généralement, si on veut savoir le temps... Maintenant, si on veut aller jusque maintenant, là tout de suite, bah, c'est ce qui est dans les archives. Donc autant ne pas mettre de cible de restauration. Voilà. Euh, moi, j'ai une question sur le Recovery Target Timeline. Parce qu'on a parlé de fait de pouvoir revenir euh, du coup de la current. Mais ma petite question, c'est si euh, on a restauré et qu'après on a fait malheureusement une backup et que là on veut revenir à l'ancien. Parce que comme j'ai vu dans les paramètres, il n'y avait que les tests et current. Comment faire pour revenir à 15h30 si dans la timeline numéro 2, on a déjà fait un backup bah tu espères que tu as encore suivi sur la timeline 1 Ouais, mais du coup comment je le... Bah tu le sais avec le pgstartbackup et le PG stop backup. pgstopbackup. Je n'ai pas d'exemple de, vu que ce pas mon PC, mais je pourrais te montrer un exemple sur, sur pgbackrest par exemple. Tu sais généralement sur quel... Dans le fichier... Alors Typiquement, ce qui pose problème dans la sauvegarde exclusive, c'est le fameux backup label. Ce fameux fichier backup-label qui maintenant est retourné par la commande pg-backup-start, contient notamment la timeline sur laquelle tu te trouves. Donc dans ta sauvegarde, tu dois avoir ce fichier backup-label qui va t'indiquer sur quelle timeline se trouve ta sauvegarde. Donc Si tu as fait une sauvegarde sur ta timeline 2, bah forcément, tu ne vas pas savoir revenir avant. Ce qu'il faut, c'est une sauvegarde sur la timeline 1 pour pouvoir rester sur la timeline 1. Mais du coup, si j'ai fait une sauvegarde à 15h10 et je veux revenir à 15h30 sur la première. Ben, ça, tu sais pas. Si tu as, si as fait une sauvegarde à 15h10, ici, tu veux dire non, 15h, euh, non, dans l'autre. Ben, là, tu peux pas. On, il était déjà 16h. Il est 16h. Je veux revenir à 15h. Ouais. Ben, si je veux revenir à 15h30, je ne peux pas avoir fait une, une sauvegarde à 15h10. Tu vois, Il était 16h. Donc, euh, non, je fais une sauvegarde sur la deuxième à 15h10 et je veux revenir sur la première à 15h30. Mais tu ne peux pas faire une sauvegarde à 15h10 sur la deuxième. Vu qu'il est 16h, on voyage ah pas oui, longtemps. Ah oui, du coup, je, du coup je suis toujours bon. Du coup là je peux toujours revenir à... Bah, du coup, euh, s'il si est 16h10 quand tu fais ta sauvegarde, euh, tu ne pourras pas revenir sur ta timeline 1. Hein. Ok, du coup on est bon. On est bon. Du coup c'est toujours le... C'est bon, soit les tests ou soit le current et on prend la on avec okay, bah, Les merci. tests ou le current ou un identifiant de timeline. Si tu en as euh, 23, tu peux spécifier timeline 22. D'accord, voilà, ok. Tu, ah, pourrais, ça, avoir, tu qui... pourrais avoir euh, ta timeline 1, sauvegarde et puis tu peux faire euh, 53 tests de restauration jusqu'à ce que jusqu'à ce que tu veuilles et puis tu veux t'arrêter euh, sur la timeline euh, 21 bah, tu peux lui spécifier euh, l'identifiant de timeline d'accord là c'était ça okay, les merci. tests et curon sont deux mots clés à utiliser mais tu peux utiliser un identifiant de timeline ok ouais, c'était ça merci bonjour merci pour la présentation euh, j'ai plusieurs petites questions euh Relativement rapide. Euh, L'enjeu, c'est de, de limiter le, le nombre de walls à parcer pour retrouver la transaction. Euh, est-ce qu'il y a des best practices sur la création de points de, de restauration, enfin de flags euh, Tout à l'heure, vous aviez dit qu'on qu pouvait en mettre lors de, de, avant chaque, chaque opération importante, mais est-ce que c'est un intérêt de, de le systématiser euh, plusieurs fois par jour, suivant un critère euh, de temps, par exemple, euh, est-ce qu'il est possible de paralléliser euh, PG Wall Dump pour, euh, pour accélérer le, la recherche dans, lorsque l'on a un nombre important de wall euh, Et deux autres questions plus ouvertes. Euh, est-ce qu'on a l'équivalent de, de Rassacle ou, ou de Flashback euh, sur Oracle qui permettent de, de restaurer euh, des, euh, des tables sans avoir besoin de, de rejouer des, euh, des walls et enfin, dans le cas où la, la primarie est, euh, est synchronisée, euh, avant de faire une restauration sur le, la primarie de rejouer les walls et le, le backup, est-ce qu'on doit euh, désactiver la, la synchro et ensuite reconstruire la base synchronisée après la, la restauration? Alors on va essayer de répondre dans l'ordre. Euh, déjà pour la partie Oracle, je pourrais pas te répondre, je ne suis pas DB Oracle, j'ai jamais bossé avec Oracle, donc je ne sais pas. Euh, pour la partie, si on a un primary et un standby, bah, ça va dépendre très fortement de euh, votre standby en fait. Si le standby est connecté et qu'il est toujours sur la timeline 1, que vous faites un point time recovery, bah, forcément, vous, avez, vous allez être sur une timeline 2, votre standby il va falloir le reconstruire, parce qu'il sera désynchronisé. Donc ça clairement, voilà, dans la question elle est répondu assez vite. Euh, la systématisation de restore points nommée bah, il ne coûte rien. Mais forcément, si vous en mettez si vous le nommez toujours de la même façon, il bah, faut s'assurer que PostgreSQL, quand lui, il va rejouer son recovery, il va s'arrêter au premier qu'il trouve. Donc vous pouvez les utiliser, à chaque fois que vous faites une mise en prod, etc., vous mettez un label qui vous intéresse, le systématiser peut être pas, ça ne sert à rien, parce que si vous le recherchez mais vous ne savez pas à quoi il correspond, voilà. vous pouvez le systématiser quand vous faites des opérations importantes par exemple, un batch nocturne qui fait un update de tous vos utilisateurs, vous pourriez systématiser la création d'un restore point à ce moment-là, par exemple. Toutes les opérations qui peuvent être significatives pour vous, ça peut se faire sans aucun problème. Moi, en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas d'overhead à en créer. Donc ça, ce n'est pas un problème. Euh, et la dernière question, c'était... Ouais, PG World Dump et la parallélisation, euh, je... Pas connaissance. Alors, j'ai pas le man. Je suis pas sûr que dans mes, dans mes notes, je l'ai noté. Euh, PG world dump. Non, j'ai pas noté dans mes notes. J'ai pas mon man page parce que c'est mon PC, mais je ne pense pas qu'il y ait euh, l'option moins j pour paralléliser. Mais de toute façon, quand vous êtes au moment de faire un PG world dump, à chercher à, à faire d'archéologie l'archéologie. Euh, c'est pas ça qui va vous prendre du temps de faire le parsing des walls, c'est d'arriver à traiter vous la sortie en fait. D'arriver à générer un fichier texte ou à faire des greppes et des recherches, etc. C'est plutôt ça qui va vous prendre du temps et pas la, le parsing de PG world up. Alors est-ce que le numéro de timeline est persistant, euh. Alors, est timeline est persistant Oui. Dès qu'il y, qu y a une nouvelle ligne du temps, bah déjà il y a un fichier history. On en a parlé. Euh... ce qu'il est Je sais plus. Enfin, soit. Il est là. On a un fichier historique qui est généré pour chaque timeline. Et donc, bah, si ce fichier historique n'existe pas, vous pourriez faire plusieurs restaurations. Postgres va vérifier dans ses archives lequel il trouve le plus ancien et créer la nouvelle ligne du temps. Donc, bah, si vous effacez le, le 3, ben, si vous avez une instance qui est en 2, vous allez faire un recovery, il va générer le 3. Ça, c'est persistant dans le fait que, ben, une fois qu'il est sur la 2, il ne reviendra pas en arrière. Il ne saura pas revenir sur la 1, etc. de lui-même. Il va aller d'office vers l'avant, mais il peut en sauter plusieurs si euh, le fichier historique existe déjà. Si le fichier history existe, il ne va pas refaire la même ligne du temps. Ben, en cas de montée de version, ça dépend de ce que vous, comment vous faites votre montée de version forcément. Si vous faites un, un, une nouvelle installation et que vous faites un pg pgrestore bah les timelines repartent à zéro, forcément, c'est une nouvelle instance. Si vous faites un pg upgrade, je pense que c'est sauvegardé vous gardez, mais ça fait longtemps que je n'en ai plus fait de la migration. Une petite dernière pour la route, c'est ça Oui. Euh, une question sur les archives des walls. Euh, Est-ce qu'il n'existe pas une table dans Postgre qui contient des informations sur les archives des walls pour éviter de faire un pg wall alors une table non, un catalogue système non plus euh, pour le moment, on a une euh, alors il y a euh, une vue PG Start Archiver qui donne des statistiques sur l'archivage quel est le dernier archivé, le dernier réussi, le dernier raté, le nombre de réussis, le nombre de ratés et euh, bah, il me semble que j'ai vu passer ça il n'y a pas longtemps il euh, y, y a une extension PG, wall, file, enfin j'ai plus le nom exact en tête qui nous permet d'aller inspecter les walls existants sur disque en ligne de commande. Mais n'a aucun historique en fait. C'est une extension qui permet d'accéder... Euh, parce que je, je, je, je l'avais investigué et je me demandais si j'allais les mettre dans les, dans les slides ou pas. Mais concrètement elle n'apporte rien par rapport à, à pg-wall-dump. C'est un pg-wall-dump en SQL. Sauf que pg-wall-dump on peut spécifier facilement quel dossier je veux inspecter. Ça peut être mes archives, ça peut être le PgWall de Postgres, alors que la fonction regarde dans le PgWall de Postgres. Donc c'est en cours, en fait. Ce qui n'a que, au final très peu d'intérêt. Je, je sens que Jean-Guillaume veut rajouter quelque chose. Je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas te dire. Plus de questions Donc Merci beaucoup Stéphane.